Ah, ah, Il faut prendre le temps. Ouais. Ah, Je ne pas, pas parce que, ah, que à Je avoir besoin finalement si bien comme ça. Pour quelque chose, peut-être te voir bon. bah, Merci d'avoir organisé cette journée. Désolé d'arriver en dernier, dernier ouais, C'est sympa. De Normalement, c'était prévu que pour des dessins, hein, peut-être Non. Non, pas bah, fort bien. Bah, il navré aussi de ne pas avoir pu voir ce qui s'est déroulé pendant tout l'après-midi. Vous avez l'air assez joyeux et content de vous et de ce que vous avez vu, j'espère. C'est toi qui nous fais rire. <rire> j'espère que ça va continuer. Rien ne me dit pas. Que... Vous êtes peut-être un peu épuisé après toute cet après-midi, mais je vais vous demander un peu d'attention. On va essayer de s'entendre, d'écouter et de comprendre. Alors, il y a une nouvelle de l'ONU qui est arrivée un article, il a été publié en mi-septembre, le mois prochain, le 15 novembre, on sera enfin 8 milliards sur Terre. C'est top, Et là, ce dont je vais vous parler, c'est une vision du futur. Simplement, c'est un texte qui va parler du futur. Alors, je ne sais pas quelles sont vos envies, vos aspirations, vos espoirs ou votre désespoir pour demain. Moi, je vais vous faire part des miens, simplement. Et on va y aller. Alors, ce texte ça s'intitule L'éternité 2.0. Ça va commencer comme suit. Le futur, entre combien de murs et quoi en espérer Trouver un abri paisible, un arbre de paix Et comme un exilé d'asile finit par écoper, s'enfuit au loin sous le cri des armes tout en comptant ses larmes Ça jamais se serait dévié comme trop s'est fait du maquis au carnage finir par un forfait, quand eux nous mettent en cage en niant les reflets de leurs propres méfaits, nous, nous ne changeons pas de cause. Demain, on restera soi, et s'il ne doit rester qu'une chose de ce que j'appelle de mes voeux, ce serait le désir de sentir au coin des feux les rénovations de ceux qui engendreront la fin, de ceux qui se pensaient des dieux. Rester servile, quand eux, utile, finir à terre, ça jamais ne serait qu'érir tant qu'il est temps à une raison bafouée pour nous et nos enfants. Nos enfants, trésors et nature de notre ordre, que torturent nos discordes. L'avenir est bien là, irréductible dans ses oripeaux. Au nom de la rentabilité, on sacrifierait notre repos sur l'autel de la destinée de nos idéaux. qui se font l'oriflamme d'un capital insensible à ses victimes collatérales qui drape et qui se drape des brumes évanescentes de l'incertitude, à en affubler le destin d'une sombre décrépitude. Je ne peux pas faire grand chose, sinon laisser cette prose. Si le sommeil est un présent, alors le réveil sera notre futur. Et si le temps est une piste, alors il n'existe pas pour tous la possibilité de mettre pause. Décontractez-vous, aucun patron ne vous met la pression. Dès lors, Dès lors, je de dors, le repos me vient. Quand au nom de toutes ces prévisions, on s'embourbe dans des horizons qui nous semblent bien morts, dans la conscience délace ses bornes. Nous minons nos usuelles carrières en repoussant chaque jour les bruines de l'enfer. Un veillé dans une crainte du crépuscule, nous en berçons l'atteinte de nos particules. Quand eux n'ont pas de spricule, qu'inondations et canicules, nous affublent leurs sauvages mots. Eux resteront des nobiliaux, hors artisans du chaos. Je vous dédie ces quelques mots. Nous paierons tous votre inconscience. Vous jouez avec ce monde par négligence. Pendant qu'ils nous estiment consommables, nos vies elles-mêmes deviendront imposables. L'indignation n'est pas une rente. Que la liberté se scande. En injustice accrue, des montagnes de rage mettront à nu. Ces usuriers, ces rapaces, ce sera la fin du servage. Respirez, ce n'est qu'un moment de plus avant l'avenir. Alors, alors je ne tire rien, je contemple mon sort. Puis cette vie d'oligarques et de technocrates comprendraient une marque avant la fin de l'acte, que leurs actes mèneront à la chute de l'arc. Au lieu de nous infiser des charges, il ferait mieux de se prendre en charge de comprendre que le naturel est un universel, de savoir quand reconnaître leur propre incompétence et qu'en les envoyant paître, nous y gagnerons notre indépendance. De réaliser que leur fortune signe notre propre infortune, qu'elle n'est ni commune mais mère de nos rancunes, ni gagnée par les urnes mais maîtresse de leurs lacunes. En nous réduisant à des chiffres, ils pensent faire de nous leur souffifre. Pourtant, Comment prédire plutôt que médire Et pourquoi prévenir pour ne pas, pour ne pas maudire Résilience et endurance, résistance et sabotage, toujours à la travers des âges, les compagnons de voyage sont les astres du partage dans la considération de notre héritage. Dis-leur, dis-leur qu'est venu le temps des sages, qu'on passe à l'abordage. Nous refusons de rester simple page. Ici et là, ce qui se passera. Sera notre ouvrage et pour cela je crains un futur où le futur lui-même n'existe pas car car en ces temps de disette et de misère nos pensées nos complaintes nos rêves et nos craintes guident notre amour de la paix numérique et notre haine de la guerre physique que notre triste terre tremble et qu'elle s'exténue. Voyons, la paix n'est qu'une destinée Maintenant, maintenant je ferme les yeux et je dors. La vie est une mer où la beauté s'exprime à travers un sourire. La mort est un ciel où les pleurs alimentent les cœurs dans un dernier sourire. Et si le temps n'est pas venu, alors qu'il nous soit compté, ça jamais. Officiellement deux tiers, officieusement trois quarts de l'humanité crève pendant que le pouvoir amasse ses dollars. Pendant que les éclats cribent le Tiers-État. Tandis qu'ils se goinfrent de dividendes, nous nous mettons à l'amende. Dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous. Leurs bénéfices sont une avarice. Leurs vices sont nos sévices. Qui est, reste et sera les casseurs, les assassins, les menteurs, les violeurs, les délinquants, les voyous. Dans leur recueil, ils imposent le deuil. Ils volent, brûlent, saccagent inutile, emprisonnent, censurent et s'alissent. Dans une futile dérision, tout équipé de hier qu'ils sont, ils ne pensent ni à hier ni à demain, et on en perd des mains. Sans honte ni limite, leur propagande et malignance forment leur fleuil, forment leur pente. sur le seuil de leur orgueil, je n'ai pas envie de finir seul, mes amis cachés sous des linceuls. Vous savez... La mort vient de votre propre tort. Encore, encore je dors, je contemple mon sort. C'est devant leur non-sens qu'on déclenche l'état d'urgence. Et si bientôt c'était moi le réfugié, comment je réagirais quand je verrais une porte se fermer et m'entendre dire rentre chez toi alors que les dieux eux-mêmes auront détruit mon chez-moi Nul ne le sait quand l'honneur se confronte à l'horreur, quand la peur remplace la stupeur et que le coup de crosse est autant réel que virtuel. Je ne sais plus ce qui a été, je ne sais pas ce qui est, et je ne peux savoir ce qui sera. À chaque ultimatum, on en fait le maximum, pendant que ces asymétriques du système limbique continueront de nous faire la Où donc se situera la place de l'autre pour moi On ne peut pas changer le temps, ni la direction des temps, quand des nuages tombent des bombes et que s'enflamme déjà notre paysage. Que faudrait-il faire Vivre libre dans une vérité glacée ou mourir enchaîné au bûcher de la réalité Alors de grâce, je ne trouve rien à leur décharge, si ce n'est les douilles qui nous émargent. Alors quoi faire Se donner rendez-vous en enfer et dans de sincères salutations révolutionnaires Mettre les bonnes sœurs au bunker quand elles voudraient supporter nos malheurs Serais-je d'humeur à rendre mon cœur avant l'heure Et qui sera le prochain Et qui sera le dernier non, ce n'est pas un choix, c'est une tragédie que de ne plus posséder le pays. Et qui sera mon prochain Vous avez beau hurler, vous commencez à vous gonfler. Toujours, toujours je n'entends rien, je contemple mon sort. Ils résumeront sans mesure, toujours sans passer le mur, puisque leur pourriture n'est que des mesures. Pourtant, pourtant le souvenir des peuples est créateur de son avenir, de tout temps. Ces mots pourraient être prononcés. Mais je ne veux pas le futur habituel, où je les entendrai encore une fois. Une fois de plus, une fois de trop. Bienvenue dans l'éternité 2.0. Le fait est que, aujourd'hui, j'ai de la chance. Je suis encore là. Je ne suis pas encore au tombeau. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. Oui, mais demain, passer de vie à trépas, demain, je ne saurai toujours pas. Le fait est que, leurs faits ne m'apaiseront guère. Demain, le fait est que j'ai de moins en moins de chances de la percevoir. Pourtant, le temps sème peu à peu les graines de notre colère. On ne peut pas savoir si elles germeront avant que leurs écueils deviennent les coups de notre propre cercueil. Oiseau de malheur, le futur n'est-il pas déjà un bonheur Ce soir, ce soir, je ne sens rien. Je suis froid, indolore. Comment irons-nous dans l'au-delà alors que notre planète devient désolante et la chaleur suffocante, l'avenir nous le dira. Si nos gorges seront notre foyer, si leurs forges les feront se défiler, si nos jeunes finiront en géode. J'ai de rudes certitudes, des épenthèses dans mes hypothèses. Si l'histoire nous a permis de construire ces tours d'ivoire, rien ne me dit qu'il existera toujours des livres d'histoire. Et s'ils n'agissent pas contre cette macabre prophétie, c'est parce que ces gens-là ne pensent qu'en termes de profit. Dystopie ou utopie, oligarchie ou anarchie, il y aura des deux où nous ne saurons plus rien. Pour les uns, c'est jeu. pour les deux, c'est un enjeu. Monsieur, s'il vous plaît, il serait temps pour résumer. Au moins, au moins, je n'entends rien, tu ne cries pas assez qui cherche à nous mettre à genoux, nous jetant en pâture à ses loups Qui veut nous rendre fous, nous laissant périr sous les coups comme par des bouts de papier ou des portefeuilles de données, combien de drames seront proscrits Combien d'âmes seront anéanties pour le bien de quelques nantis Jamais, jamais je n'accepterai cela. Et au nom de quoi, de quel droit aurions-nous un avenir sans choix Quand cette vaste et néfaste caste de dynastes, Dévaste ce qui fait notre faste. Je ne sais point si notre aurore sera courte, mais elle sera chaude. Une charge au soleil couchant de la raison n'est pas toujours synonyme d'un matin d'hiver pour les idées. Le temps viendra peut-être où nous serons plus libres, où nous réaliserons que nous étions plus libres avant. Je ne sais pas combien il y aura de grands soirs, mais je crois en la victoire. Mais avant quoi et quand et comment qu'elle suite d'événements sinistres déclenchera donc pas que pas que de la conscience, pas que des positions, il faut des actes Est-ce que quelque chose viendra stopper la lente marche de nos démons Quand les pots de vin jamais ne les écœurent, quand ils s'en sortent toujours vainqueurs, au panthéon des arnaqueurs, l'argent n'a pas d'odeur, puisse notre langueur n'être pas une douceur je vous sens agacé. Avez-vous pensé à consulter Ainsi, ainsi un bruit, une mélodie me réveille. À nous jeter au fond du trou, on se découvrira peut-être bon front. Au milieu des ruines de notre enfance se dressera peut-être la cuisine de nos défenses. Il se pourrait qu'on réussisse, à force de brancards dans les boulevards, à leur faire admettre leurs propres êtres et que l'encodage de nos idéaux est à revoir, sous peine d'en revoir. À trop sonner le glas, on reste quelques milliards à croire qu'il n'est pas trop tard. On en fait des tas, on en abat des, on en abat des tonnes, pour ne pas être des abats quand ça détonne. En effet, on risque de partir en fumée, ne plus distinguer le blanc, le blanc du noir et vivre dans un monde gris où les SOS à la radio les cris de détresse dans les hôpitaux, témoins sordides de tristes destins, seront notre quotidien. On risquerait ne plus différencier le faux du vrai, les claviers, les souliers et les pensées trop usées, d'avoir tout osé, qu'à trop gagner en altitude, on finit par se noyer dans la, dans la solitude. Il me semble juste et humain de penser, de s'inquiéter, d'aimer et d'espérer que si le pire est à venir, alors le plus beau reste à construire. Et que si le monde entier ne tourne pas rond, c'est parce qu'il est gouverné par des faucons, cupides, coupables, avares, et quoi d'ignorer les laisses de leur faiblesse Enfin, en fin des temps, la mort me poursuit, chers gens, et j'en suis bien content. Avez-vous pensé, au fait, à compléter votre retraite Dépuisement L'épuisement, mon esprit sort de sa veille. Je ressens toujours la violence des tyrans, le sang, les larmes et l'odeur des gens. Ça, jamais je ne l'enterrerai. Nous n'oublierons pas que sans respect, il ne peut y avoir de paix. Et toi, oui, toi, que ressens-tu Ces sons que tu imagines me fascinent. Ces mots te façonnent, alors suis ton instinct, et fais-en un doux écrin, sans penser à demain. Je nous souhaite de rire, et sans vous faire rire, chanter dans cette fraîcheur qui nous concile, compter ces nuits où nous compile, explorer des chemins fertiles, et danser à la chaleur des missiles. Dès lors, dès lors, je ne vois rien, le repos me vient. Alors, alors je ne dis rien, je contemple mon sort. Maintenant, je ferme les yeux et je dors. Toujours, toujours je dors. Et encore, et encore je contemple tes efforts. Ce soir, je ne ressens rien, je suis froid, indolore. Toujours, je n'entends rien, je contemple cet essor. Je n'entends rien, tu ne cries pas assez fort. Un bruit une mélodie me réveille, mon esprit sort de sa veille. Entre ces murs, rêve et cauchemar auront fini par m'enseigner que notre maison est un ensemble, et quand elle changera de mue, dans notre nid que par sec, trop, partiront avec. je écrit à peu près 6 heures en fait je l'ai fait pour ma chaîne youtube et j'étais vraiment pas content du son du coup je me suis dit c'était un bon exercice de le faire sur scène c'est pas du tout au point au niveau du rythme de le connaître par cœur. merci de m'avoir donné l'occasion en tout au passage, le nom de ma chaîne YouTube c'est Loutre-Poutre. Voilà. Comme une loutre oui. Comme une loutre et une poutre. loutre et comme une poutre. Non, <rire> <rire> non, non, non. Ah, non. Ah, non. <rire> C'est bah, moi qui ai les comptes des quelques niveaux. Bon, désolé, c'était peut-être un peu lourd, vous auriez aimé terminé sur une note